Bon, on a traité les sorties Star Wars de la jeune con, donc maintenant on poursuit, et puis j'ai dit que j'en parlerai. On parle à exploration du GCE de Marvel, c'est parti Allez, aujourd'hui donc, comme promis, je parle de Marvel Champions, qui est donc un GCE coopératif sur les super-héros avec 1 à 4 joueurs. Alors coopératif, là déjà, euh, je m'inquiète parce que euh, les joueurs de cartes, ce qu'ils aiment, c'est se foutre sur la gueule et se confronter euh, au niveau des combos et euh, là, bah, euh, c'est euh, une fois de plus, euh, à n'en pas douter, une connerie euh, légale euh, de chez Disney hein, qui doit imposer que les gentils ne peuvent pas se battre entre eux. Oui, euh, je déconne pas, hein, ça s'est déjà vu avec Senseiya Dead Building. Rappelez-vous qu'on peut pas se battre entre chevaliers de bronze. Deuxième souci, euh, on nous dit qu'on y incarnera les emblématiques héros de l'univers Marvel contre les méchants. Euh, seulement moi, ben j'aime bien les méchants, <rire> et euh, moi je joue en pire ou KO, alors qu'est-ce que vous avez pour moi du coup Ben en l'occurrence rien, vous voyez pour moi ça commence mal, il y a déjà un système happy friendly, euh, et en plus un peu niant euh, on est les gentils, enfin euh, bref, je suis pas chaud. Alors je dis pas que je n'ai pas bien, hein, mais je voudrais juste comprendre pourquoi on met des freins comme ça dès le début à un jeu, surtout face à une communauté aussi vaste et variée dans ses inspirations que la nôtre. À mon avis c'est casse-gueule. Pour l'instant, on nous propose 350 cartes, 100 pions, 5 compteurs de points de vie et plein d'autres choses dans le support de jeu. Dans la boîte, vous allez euh, du coup également retrouver des profils garantis comme Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther, Miss Hulk. Les classiques hein, des Bloodmaster. Côté opposition, on nous propose le machiavélique Rhino, euh, Claw le rusé ou euh, Ultron la terreur. On dirait carrément un nom de petite frappe de quartier. Vous choisirez donc votre héros et le scénario vous opposera un méchant avec des conditions. Chaque méchant possède son propre deck de rencontre qui regorge de sbires ou de tactiques. Alors évidemment, vu que c'est un JCE, ben, euh, la boîte c'est qu'un début. Attendez-vous à voir de nouvelles extensions paraître chaque mois et contrairement à un jeu de cartes à collectionner, il euh, n'y ben, aura pas besoin d'aller traquer la carte rare puisque chaque paquet contiendra le même ensemble de cartes, bah oui, c'est le propre d'un JCE. Ces extensions vous permettront d'étendre votre collection avec de nouveaux héros, de nouveaux scénarios ou d'autres éléments. Du coup, on nous promet aussi bah, qu'une seule boîte suffira à personnaliser ces héros. C'est vrai que c'est souvent, hein, il faut souvent acheter deux boîtes dans les JCE pour pouvoir couvrir toutes les options. Donc là, c'est peut-être bien vu. Les cartes de perso sont recto-verso et associées à un deck personnalisable qui représente en fait ses pouvoirs, son équipement, ses alliés. Ces decks font entre 40 et 50 cartes. Trois valeurs sur la carte, le contre, l'attaque et la défense qui représentent les capacités naturelles du héros. Vous pourrez ainsi jouer un Tony Stark et construire par exemple votre tenue d'Iron Man avec soit des réacteurs Arc, une armure de type Mark V, etc. Évidemment, là c'est le héros hein, qui va qualifier la façon dont vous jouez. On imagine bien qu'on ne joue pas Spider-Man et Hulk avec la même subtilité. Chaque perso dispose de capacités, mais tous vous diront qu'elles ont un prix. Pendant votre tour, vous aurez l'opportunité de jouer des cartes alliées, amélioration, événements et soutien de votre main. Les alliés peuvent contrer et attaquer les méchants, les événements ont des effets immédiats capables de fournir des bonus, tandis que les soutiens et améliorations restent en jeu pour vous assister. Et donc, pour jouer une carte, eh ben, il faudra payer son coût indiqué dans le coin supérieur gauche, et ses ressources sont principalement générées en défaussant d'autres cartes de votre main. C'est assez classique, pour pas dire Trop classique. Mais il ne suffit pas de se montrer super-héroïque pour mériter son titre de héros. En réalité, vous commencez la partie dans le corps de votre alter-ego, l'alter-ego de votre personnage. La face de votre carte d'identité vous représente donc plutôt Peter Parker ou Tony Stark. Une fois par tour, vous pouvez changer de forme et devenir le puissant héros ou redevenir la version alter-ego. La première vous permet d'attaquer directement les méchants, tandis que la seconde va bah, bah, vous donner accès à des capacités uniques et à la possibilité de vous soigner. Votre alter ego peut se remettre de ses combats épiques grâce à sa valeur de récupération. Là, ça devient intéressant. Marvel JCE met autant l'accent sur l'alter ego de votre personnage que sur sa version héros puisque plusieurs cartes de votre deck ne sont pas basées sur ses pouvoirs, mais sur sa vie de héros. Par exemple, en tant que chef d'une nation, T'Challa dispose d'avantages uniques comparés à Black Panther, qui est lui plutôt orienté furtivité et technologie. Et donc seul T'Challa peut faire appel à la connaissance ancestrale. Vous voyez qu'il y a un intérêt autre que de faire de la récupération, de passer en mode alter ego. Choisir entre héros et alter ego impacte directement la manière dont le méchant vous attaque pendant leur phase. Si vous adaptez la forme de héros, l'ennemi se détourne de son objectif et vous assaille directement. Mais sous votre forme d'alter ego, il vous ignore afin de progresser dans ses plans. Subir trop de dégâts à cause des attaques, c'est chaud, mais il faut parfois en passer par là pour mettre fin au scénario. Le travail d'équipe est donc primordial, si tous les héros décident de terminer leur tour sous forme d'alter ego, ben le méchant tel que Rhino aura tout libre cours de dévaster la ville. D'un autre côté, affronter l'ennemi en permanence et encaisser les forces qui sont plutôt brutes, ben, c'est pas non plus la meilleure idée si vous voulez survivre. Du coup la clé ben, ça va être l'alternance savamment dosée. Marvel Champion est du coup un jeu entièrement coopératif, hein, ce qui signifie qu'aucun joueur ne contrôle l'ennemi pendant un scénario, une liste de contrôles et un deck de rencontre unique guident ses actions. Au début de son tour, le méchant place sur sa carte de manigance des pions de menace qui représentent la progression dans son plan. S'il parvient à atteindre son objectif en y plaçant suffisamment de pions de menace, bah les héros perdent la partie. Par exemple, l'effraction est la dernière carte du deck de manigance de Rhino. Si 7 pions menace sont posés dessus, c'est fini. Tout comme les héros, les méchants disposent de capacités naturelles ils ajoutent de la menace en manigance, MNG, ou infligent des dégâts en attaque. Une fois qu'il a placé la menace sur sa manigance, le méchant tourne son attention vers chaque joueur et s'active contre eux. Si vous êtes sous la forme d'un héros, ben il vous attaque. Mais si votre personnage est sous la forme d'un alter ego, il vous ignore. Le méchant ne s'arrêtera pas là. Après s'être activé une fois contre chaque héros, il oblige chaque joueur à piocher une carte rencontre. Le deck rencontre de chaque adversaire est unique et représente ses pouvoirs, ses outils, ses ébires, etc. Mais contient aussi une obligation pour chaque héros. Certaines cartes rencontres pourront vous opposer à des ébires ou à des méchants supplémentaires. Si ces derniers parviennent à supporter toutes les attaques, une nouvelle phase de joueur commence. Bon, qu'est-ce qu'on en dit hein, de ce jeu euh, de Marvel Moi, je reste perplexe. Hein. Bon, après, euh, souvent, euh, ça m'a donné tort, mais euh, pour l'instant, euh, j'y crois pas vraiment. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer en concurrence avec Keyforge, euh, mais en même temps, on va essayer de hyper quelle population Quelle population s'intéresse de jouer à un jeu de cartes coopératif On va y jouer une fois, deux fois, on va se racheter un perso, et puis voilà... Mais en fait, on va pas se foutre sur la gueule. Et puis, il y a cette histoire de, de, de problème où on joue que les gentils. Ben, moi, je suis désolé, j'adore jouer méchant. Donc ça, c'est le genre de jeu qui ne va pas nécessairement m'intéresser. Et puis, d'un point de vue compétitif, comment on va pouvoir rendre un jeu compétitif et On sait que les jeux de cartes, ce sont des jeux par essence compétitifs. Et là, ben, on n'y est pas du tout. Donc je vois l'idée, hein, on veut pas euh, prendre la population de Keyforge et venir l'emmener là-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, euh, quelle est la place de ce jeu ici euh, Je comprends pas. Si vous vouliez faire du coopératif, il fallait peut-être plutôt faire quelque chose à l'Aurora la Arkham. Là, on va se retrouver avec un espèce de mini-jeu autour de l'univers des Marvel. Gageons que le jeu de figurines sera plus intéressant. Allez, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et je vous dis à très bientôt sur la page. Ciao